Tu vois, toi, le pédalier est à lui sur celle-ci. Oui. J'en ai un petit côté sport. Euh... Oui. Le volant, il me faisait... au début, quand je l'ai vu, ça m'a fait drôle parce qu'il est fort grand par rapport à celle que j'avais avant. Oui. Ah, tu c'est assez, euh, oui. assez massif. Euh, je sais pas oui. si, si tu veux au niveau siège. Le massage. En gros, t'as l'impression que le siège gonfle dans ton dos, c'est. Euh... Sentir le massage dans ton dos, oui, l'impression que le siège respire. Donc, tu, dis, tu, dis, tu, tu vois, boîte un peu différente. Ici, c'est un anneau chez Citroën. Tu vois, la marche ailleurs, tu montes l'anneau oui. et là, tu fais comme ça. Et chez Volkswagen, on pousse dessus. C'est aussi un frein automatique. Oui, tu es bien assis, Ça va, oui. Tu, tu, au niveau soleil, tu es pas ébloui, non. Ah que tu vois, c'est un, un pare-brise panoramique, donc tu peux baisser, tu vois, ici, si tu veux, plus fort. Et tu vois, c'est as des moyens d'occulter de, de, de, de un peu le pare-brise pour ne pas être ébloui. Un ciel de toit noir, ça j'aime bien aussi sur cette voiture-ci. Combien de kilomètres Là, 106 000 km. 106 662. Et tu la, depuis combien de temps euh, 2013. À 8 ans. Ouais, elle roule bien, bien. Ouais, ouais, c'est une super ouais. bonne voiture aussi. Alors elle a elle, elle, une bonne une bonne performance aussi. Tu vas sentir, sentir l'accélération. Une boîte 6 avec le Star Stop. Oui. C'était le millésime, le premier. Où, donc, quand, tu, quand tu vois la calandre avant, il y a encore les, les, le sigle Citroën dedans. Maintenant, les, après, elles n'ont plus que le signe D, DS. Tu vois, c'est devenu DS, c'est devenu une marque à part entière oui, au oui. C'était Citroën DS. Moi, oui. j'aime bien encore les, les chevrons, comme ils appellent ça à l'avant. Ça donnait bien Je la calandre. On va sortir du virage, on va accélérer. Ça, c'est le frein à main, tu vois, électrique, euh, tu as même une prise 220. Et, eu... Et pas jamais eu joué avec le frein. Jamais, non. Joué en gros, euh, depuis qu'on l'a, qu'est-ce qu'on a eu Qu'est-ce qu'on a eu On a eu une panne d'usure, une courroie qui a cassé la courroie de l'alternateur, tu vois, ce qui charge la batterie. Ça c'est oui. on va dire une pièce d'usure, euh, à part ça, on n'a jamais été en panne, jamais. Ah, mais... C'est quoi ça Le radar, on va dire qu'il y a un flash, tu vois, alert zone, euh... il y a un flash là, il détecte qu'il y a un flash, on va dire, les fixes, tu fais des mises à jour de temps en temps et tu sais rajouter euh... Tu vois si tu sais changer l'affichage tu sais du truc, tu vas la complet en truc, là tu vas la radio, tu changes l'affichage un peu comme tu l'entends. Tu vois, là, avec la boussole, tu sais choisir les couleurs, tu peux dire là, là tu vois je l'ai fait un peu couleur comme l'intérieur brun brun blanc, tu peux le faire bleu, tu peux le faire rose, tu peux. Euh, l'éclairage du fond aussi tu peux jouer sur les couleurs. Enfin, enfin Moi je, je laisse toujours la même chose, je laisse assez classique. C'est une voiture très bien optionnée. Oui, celle-ci, elle était. Euh, j'avais pris quelques. J'avais pas tout pris, mais j'avais pris euh, l'intérieur full cuir. Tu vois, ici, tout le dessus est. T'as cuir, t'avais juste les sièges. Et si tu demandais le pack full cuir, t'avais le tableau de bord en cuir. Tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait dedans ben, les, le, le pack vision, ils appelaient ça. Donc t'avais détecteur de recul. Les, les radars à l'avant, le, les radars d'angle mort aussi. Euh, j'ai une prise de 120 volts dans la boîte à gants aussi. Si tu veux charger toi, un ordinateur ou un truc comme ça, j'ai une prise. Oui. Euh, euh, autoradio, c'est d'origine. Pour avoir un, un, un autoradio euh, Starman Cardon, je crois, un truc avec des haut-parleurs et un, un gros truc dans le coffre. Mais ça prenait de la place dans le coffre, ça ne m'intéressait pas forcément. Ce que j'aimais bien, c'était encore les phares aux xénon, mais c'était quand même fort cher. Donc euh, je me suis dit, j'ai plutôt me faire plaisir, prendre un bon intérieur, j'en profiterai plus que les phares. Oui. Alors, je ne vois quand même pas là en roulant. Tu vois une différence, celui qui roule beaucoup le soir, mais... Oui, donc, moi, très, je suis très confortable. T'es bien assis. Ça, je, je Celle-là, je me suis fait plaisir dans l'intérieur, moi j'avais essayé la 2 litres HDI euh, 160 chevaux avec des jambes de 19 pouces. Ici c'est... Et puis alors, moi j'ai choisi la, la, la, la 1600, 1600 HDI 115 chevaux. Et euh, ouais, elle avait été retrogrammée à 150. Et elle a des jambes de, de 18 pouces celle-ci. Dieu consomme. Pas gros, je vais aller me... Ma femme roule beaucoup en ville, hein, donc euh, compte euh, 6, litres, euh, 6 litres, 6 2 litres 2 en ville et quand tu montes sur l'autoroute tu se descends à 4,5. Ouais on, ici on était à la mer, j'ai regardé j'ai fait 4 litres 5 l, 4,3 litres, euh, donc c'est vraiment économique. pas du LED, euh, Je sais qu'il y en a ici, des petits LED, mais autrement, euh, bonne question, je, je, crois que, je crois que… Oui, ouais. c'est du LED. Ouais. Pour cette année-là… Oui, ouais, cette année-là, c'était ça que j'aimais bien, c'était que c'était une finition, comme il disait, premium sur cette, cette voiture-là. J'aimais bien… Un gadget que je trouve qui est pas… Enfin, un gadget… La trappe à essence, il n'y a pas de bouchon en gros. Tu l'ouvres d'ici intérieur et c'est une genre de ventouse qui fait l'étanchéité quand tu refermes ta. Ouais, ça c'est bien. c'est facile parce que, parce que tu n'oublies pas de remettre ton bouchon, tu refermes ta trappe. Le bouchon, c'est parfois embête. Ouais, ouais c'est une bêtise, mais c'est bien, bien fait. On va sur e Ça va, merci. <rire>